Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop. À la base, je pensais faire un date romantique avec mon mec, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Je viens de se faire dm par une de ses anciennes crushes. Mais... Manule le est Je m'en compte qu'il ment déjà. J'ai trouvé ça très bon, euh, sans plus. Et heureusement pour vous, on avait décidé de filmer tout ça. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept. D'ailleurs, pas conduire... Aujourd'hui, on a décidé de revenir avec un concept qui est un date presque parfait, voire pas du tout parfait, voire complètement foireux. Euh, on va organiser un petit date, c'est-à-dire que chacun va s'occuper d'une partie du repas, on va faire des petites activités et tout, mais parce qu'on n'est pas un couple normal. Est-ce que tu peux nous expliquer la particularité La particularité de ce date est qu'il ne va pas du tout nous ruiner. Donc ça nous arrange nous en tant que mecs, euh, vu que normalement on est censé être gentleman et tout et vous payer, bah déjà le principe c'est qu'on paye tous les deux On va manger, s'offrir des cadeaux, faire des activités pour la Saint-Valentin Mais attention à 10 euros max, <rire> sinon <rire> on est en PLS pour la fin du mois On vient de réaliser qu'on était ignoble alors ah, ok, que les gens ils pensent sur nos réseaux qu'on est beaux genre est En vrai on est moche Que de la façade les gars, <rire> ne croyez pas ce que vous voyez On sur met les ton réseaux. film noir On va y aller On va y aller Mais parfois ah, on jette. C'est la première fois qu'on a une poignée aussi cordiale et masculine. Ouais, c'est mon doudou. Non, aujourd'hui, je suis en compétition avec elle. Il n'y a plus aucun amour, plus aucun respect. fais du mieux que tu peux. Je sais que je fais mieux que toi. Il <rire> n'est pas prêt à ce que je vais lui faire subir ce soir. J'ai déjà tout préparé dans un petit carnet. J'ai juste à suivre les indications que je me suis indiquées à moi-même pour la faire courte. J'ai donc tout détaillé en différentes catégories. Comme toi qui se respecte, je prends le pain de mie le moins cher. J'ai trouvé la perle rare. Du coup, pour le pain de mie, c'est bon. Ce qu'il me faut, moi, c'est des courgettes, des champignons et quelques tomates. Je dirais Madagascar, comment c'est grand Vite, de ma mère, je suis perdu. Je pense qu'on va pas se la fouler. 55 centimes. Déterminé, direction la caisse. Bonsoir. Donc, quand je croisais Pauline, il m'a dit qu'elle avait fini. Donc, elle a déjà tout payé de son côté. J'aime beaucoup. Ah, elle est là. Je viens de te faire DM par une de ses anciennes crushes, mais Ah non elle non, non là. Mais attends, là. tu vas pas mettre ça sur YouTube Bah ouais. si je vais le mettre. Une <rire> crush qui DM, c'est pas nouveau. <rire> c'est pas si grave. <rire> c'est pas nouveau. L'important <rire> important, c'est que mon repas, il soit bon. Tu vas la faire manger à ton ancienne crush. Regarde, je suis dans la sauce. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut pour récupérer sa copine et, ne, et mettre fin à une embrouille. Madame, madame. Quoi On annule. On annule quoi mais je lui parle pas Est-ce que moi je fais ça Ouais Et alors Ah oh, Madame sur LinkedIn J'ai déjà demandé à un mec qui me trouvait très beau sur LinkedIn ah, Au niveau des courses, je suis assez satisfaite de moi puisque j'ai largement réussi à gérer mon budget. Chose à préciser, c'est que c'était la première fois que vraiment je me sens euh vraiment acteur d'une vidéo et que je parlais vraiment face cam euh, quelque chose que j'avais jamais fait avant je dirais pas mission accomplie mais je me sens je me sens bien à l'aise c'est à point à... qui veut attendre à point c'est à dire la cuisson de la recette que je vais faire si évidemment j'arrive à, à, à son cas. Non, non c'est pas on a dit ok non du coup mais je peux pas pardonner comme ça non s'il à... oui, vous plaît j'arrive plus à, on... à trouver mon moi je fais des efforts pour me mettre plus petite depuis tout à l'heure donc si toi aussi tu si veux je... <rire> Bref. Bon, on est séparés, ok Ok, on est séparés. Là, on va régler nos comptes. On peut se retirer bonne chance, puisqu'on est plus ensemble. On va se garder. Je sers pas à la main de la nuit, moi. <rire> Donc là, ce que je dois faire, c'est tout simplement découper sur le pain de des petits cœurs. Je <rire> sais pas du tout ce que je fais. C'était très, très doux, très réconfortant, un peu comme la peau de Pauline. Donc voilà mes petits légumes détaillés en cœur. Il est un peu métisse, je pense que ce sera le mien. Mais, mais en vrai, ça passe. Un peu de sel. Là, on a un petit avec un œuf à l'intérieur. Et là, on a nos petites courgettes. une qui manque parce que je n'ai toujours pas fini. Ça fait déjà 45 minutes. Je suis loin d'avoir terminé. Pour voilà, la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, on était euh, à côté de Aix-en-Provence chez Roches Et on parlait de ce qu'on allait manger le midi. Hmm. Qu'est-ce qu'on mange Rogess. Euh, je propose que nous mangeons des pâtes et du riz. Moi, bon, des pâtes et du riz Mais ça va pas ensemble. Rogess, boude. Et donc, en fait, il m'a expliqué après qu'il voulait me faire plaisir en faisant des nouilles instantanées, puisque euh, c'est un peu asiatique et qu'il sait que j'adore l'Asie, c'est trop mignon. Moi, j'avais pas compris, je me suis juste dit, il n'a pas écouté en CP quand on nous apprenait à faire un repas équilibré. J'ai décidé de faire ma recette habituelle que je faisais donc il y a un an à Lille, en faisant une petite revisite pour lui faire un petit clin d'œil. Je ne sais pas cuisiner, et que cette recette, je l'ai déjà fait genre une centaine de fois, je pense que là, je vais réussir à la faire. Bon, le reste de la nuit à Alors j'ai terminé mon plat, c'est moche, mais vraiment c'est trop trop bon. Je sais pas si je fais la vaisselle, parce qu'en vrai, si le même il va le faire, non Patiente, impatiemment, avec mes pieds, c'est en retard. j'ai... Vas-y. La petite salade de oh, cœur. Ok, alors moi je suis quelqu'un de très mal élevé, donc j'attends pas que la personne arrive pour manger. Chin. Oh. Oh. Okay. Mmh. Chin. Chin, chin Allez voir mon podcast Bah <rire> ouais, parce que pour la petite anecdote, on a essayé de finir un épisode. Il a paniqué. Je me suis décomposé. <rire> Au niveau de l'entrée, j'ai été agréablement surprise par la qualité de son entrée. Plutôt romantique avec un cœur. Franchement, vraiment, la cuisson de l'œuf était... Parfaite, il y avait des très bonnes épices, ça me fait mal au cœur de la mettre, mais c'était extrêmement bon. Donc là, on a terminé l'entrée et on va faire mon activité. Parce que comme je ne sais pas cuisiner, Boire je de l'alcool Tout miser sur l'animation. Il faut savoir que j'ai mon bon bah, enfin, je tiens un vous rassurer tout de suite, je ne fais pas ce type d'activité avec les gens. Tu sais, il y a un peu de tradition euh, avec tous mes ex, mais 20 ex. Vous êtes <rire> de face à l'alcool, tu hey, est-ce que tu as envie de tomber à l'église ou de marier à la maison Là, là j'ai fait une petite variante. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas demandé à mes abonnés de nous poser des questions. Si tes soeurs. Non, mieux. Tes parents. Non. <rire> mieux, mieux, mieux. Tiens je... ah, mes potes. <rire> ah putain, c'est qui C'est Victor <rire> <rire> <Bata. rire> J'ai pris la petite flasque et j'avais ouais. acheté la même avant de faire mon crap tant pour oh, me déstresser un peu <rire> Mais arrête, je vous en fous Épuisé par le distanciel, les courants en retard qui viennent s'entassent Et les dernières motivations qui me restent Comment ça s'est passé Puis les semaines tracent J'assiste même plus à mes classes, je passe Même plus pour mes examens, notre tombe et elle s'en passe pour faire une petite confession, là c'est pour le jeu c'est pour la vidéo, mais euh, on a on ne voit plus tant que ça tous les deux parce que euh, genre, on, on se rend compte qu'on n'est pas productif le lendemain et c'est chiant. Donc là, ça va faire une petite exception. Je c'est qu'on sort pas beaucoup aussi, donc. Ouais. Euh... Oui, ça. Votre tranche d'âge, genre âge minimum, âge maximum, avec euh, qui vous pouvez sortir. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, mais en fait à force, bah, nous deux d'échanger énormément et d'avoir des discussions hyper intéressantes et et approfondi, euh, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a une certaine maturité sur les choses. Et euh, je pourrais pas te dire. Enfin, euh, je pense qu'il y a des gars euh, de 20-21 qui te diraient euh, bah, à partir de 18 ans, c'est bon. Tu vois. Mais moi, ouais. je pourrais pas. Je Je pense euh, 20-21 et au-dessus. Euh... T'as 22 ans. Ouais. En vrai, mon âge, en vrai. Ah ouais bah peut-être 24, 25, on va dire que j'ai quand même des projets peut-être de, de bouger de même avec la musique euh, mmh. ça risque d'aller à gauche à, à droite donc euh, c'est à partir de mes 24 piges que je vais peut-être faire plein de voyages et plein de trucs comme ça et donc euh, si t'es avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui a envie de se ranger un peu et d'avoir un peu son compte très vite bah non ça... ça... Je pense que j'aurais pas pu faire des gens plus jeunes parce que imagine tu vois par exemple euh, des gens qui viennent de rentrer en école de co et tout, en soi je dis pas qu'ils sont moins matures que moi c'est juste que là ils sont dans le délire de sortir de genre juste découvrir euh, voilà et on n'a oui, pas oui. les mêmes projets et moi aujourd'hui bon j'aimerais bien pouvoir sortir plus de mais je me retrouve en stage je me retrouve à faire euh, avoir euh, plus de responsabilités bientôt devoir euh, tout payer moi-même enfin des trucs comme ça créé un petit fossé où vous êtes plus sur le longueur d'onde ouais donc, euh, après il euh, y a des gens ouais. qui sont qui sont jeunes et euh, qui font beaucoup plus vieux tu ah vois oui. Et plus vieux en vrai, je pourrais. J'ai toujours pensé que être, enfin capter quelqu'un de plus vieux, ouais. c'est forcément il y avait forcément un ascendant de ouf et tout. Je pense que ça dépend, mais c'est vrai que je j'aurais peur de me sentir assez, comment dire, un peu inférieur à la personne. Donc je dirais max 25, 26. Okay. Ans. Vous allez donner deux ou trois red flags en fonction de l'inspiration euh, que vous avez déjà rencontré euh, chez quelqu'un. Premier red flag J'en ai un, mais bon, c'est subjectif Mon red flag, c'est fait des blagues racistes, des blagues euh, limites Alors je sais que ça fait rire beaucoup de gens, mais moi ça me fait Moi le premier, en enfin, vrai ouais. Non, mais ouais mais Après je suis dans une position où je peux, Oui, mais tu me C'est mourais... pas touchy parce que, enfin si je fais des vannes, euh, fin d'humour noir On est en mode, euh, bah oui, mais toi tu peux parce que t'as pas ce truc de culpabilité, ouais. je sais pas quoi bref. Oui, jusqu'à tout cas, moi c'est pas du tout un truc que je que, Franchement c'est un truc, je trouve ça tellement touchy en 2020. 2023. Alors le mec fait ça, no way. Moi le mien, alors c'est tellement beaucoup beaucoup moins approfondi que ça, mais j'étais confronté à saouette flag. Ouais si, c'est une meuf qui m'avait intéressé et en fait on est passé à des vocaux, j'étais en kiné. On passe à des vocaux et là j'entends un accent marseillais mais tellement prononcé. C'est qui vient aimé. Ouais. Mais j'étais en mode, je sais pas pourquoi, mais ça m'a sais quand même que pour l'accent marseillais, c'est pas non plus... Euh, il, prend, il prend ce qu'il a. C'est juste hein. que subjectivement... Je... deuxième red flag, c'est quelqu'un qui a trompé son ex. <rire> pour moi, le, avec toi, ce sera différent. <rire> <rire> moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de hobby, pas de passion. Qui ah ouais, par oui, c'est de... pas stimulant. On parle Après, je de, peux de, comprendre de que vidéos, pour des de de gens, ça ne pose pas de problème. Ouais. Est-ce que l'autre a au moins un red flag Et si oui, lequel je, je sais quel red flag tu vas me reprocher. <rire> le fait d'être en retard, pour moi, c'est pas non plus un énorme red flag. Le ghost, des fois, à des moments... Mais où je sais pas.. Tu enfin, de tes propres que Quand on n'était pas ensemble, j'avais l'impression que j'étais enfin que tu t'en foutais complètement. Après, j'ai compris enfin au fil des discussions et que j'ai vu que tu faisais tes efforts et tout, qu'il y avait des raisons et que c'était surtout que tu étais rarement seul et que tu pas forcément le temps de me parler ou quoi. C'est fou parce que vraiment, c'était pas forcément l'optique que, que j'ai moi. Donc, dans un début de relation, surtout quand c'est pas forcément installé. Mais c'est cool parce qu'on en a discuté. Le ghosting euh, en mode, euh, si tu me gosse pendant trois heures, je m'en fin, oui. tu vois. Ouais. Elle hey, est bordélique. Putain, ah, on est marre J'en ai marre ça, est Ah en ouais, ça, ça me dérange pas, Arrête ça me dérange pas. En ça. fait, je trouve ça mimi, parce que c'est... Quand c'est une fille qui est bordée je, sais pas, je trouve ça mignon. Je sais pas Genre, en fait, t'as une allure de princesse, et tu vis dans ta petite crasse. <rire> et moi, je trouve ça, je crois que c'est moi qui passe derrière pour la vaisselle et pour ramasser tous les bouts de cul par terre. Je suis une maniaque, mais de l'hygiène, en mode, genre, si quelqu'un vient, il pas le droit de s'asseoir sur mon lit avec son pantalon. Je vais passer à la serpillère si quelqu'un a mis ses chaussures dans mon appart. Par contre, ma crasse et mon bordel, je sais pas, ça me coche se dans bien. un <rire> esprit créatif. Je suis là, je jette tout partout. Là, je peux voir. Dans... Okay, c'est quoi votre prochaine destination de voyage Et c'est quand En fait, c'était par rapport à une petite embrouille qu'on avait eue. Et donc Victor est au courant, et je pense que c'est pour ça qu'il a demandé ça. Dans l'idéal, je réponds dans l'idéal, ce serait d'aller dans un autre continent, n'importe lequel, ouais. tant que c'est découvrir un truc qui est totalement différent. Mais si on est oh, réaliste ouais. et qu'on respecte le truc de date de gros rats, et qu'on fait un voyage de gros rats, <rire> en oh, Europe, On yeah. pas trop cher, en Italie, à y quoi. <rire> Écoutez cette question quand vous serez un peu bourré. So now you will answer in English this question. Um, describe your best, favorite moment um, together. On sait jamais parler en anglais. Et ça fait six mois que j'ai pas parlé anglais. pense que the best moment <laughs> we shared together was the moment where we said uh, I love you uh, to uh, to each other in, in Paris, just in front of the Seine. It was raining. It was romantic. I lost my balls, so she, she she's the one who uh, who tell uh, who told it. She takes the pilot. And I have like one moment during all of uh, the dates we did together. For example, Paris and the night like when we did a music about uh, me, like uh, about uh, our relationship. It was really cute. Je gêné là. Je parle anglais en tant Vous allez liker tous les deux un projet. Pour cette année On a un projet euh, aussi. Non, tu veux pas Non, on peut pas les caisses. Hein. Ok. C'est trop, euh, trop précieux. Si, moi je peux les faire un truc à toi. Elle prendrait une, des citations de livres qui t'ont marqué et de les illustrer avec, euh, avec des plans, des trucs esthétiques, des trucs visuellement ouais. ouais. très beaux. Plus, ouais, plus axé sur euh, ta passion qui est la lecture parce que je pense que pas beaucoup de monde le, le, le, le savent. Et, ou alors, c'est, ce qu'ils savent, c'est parce que vraiment, ils te suivent depuis très longtemps. Ouais. Et les gens, aujourd'hui, savent pas trop que tu dévores les bouquins, comme jamais, que tu lis à une moi, vitesse incroyable. J'avais pas lu cette année, mais oui. Ah, bon. Je parlais avant d'un son sur moi. Par contre, il y a un deuxième son sur moi. Bah oui, putain, que tu m'as fait hier, qu'il a fini d'écrire hier et euh, qui peut m'avancer certains soucis. C'est pas vraiment un son cul c'est pas un son d'amour. C'est un son qui, en vrai, il, beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est parce que... Ouais. Euh... Peut-être que vous l'entendrez avant qu'il sorte au film. <rire> je vais vous expliquer. Donc là, mais en fait, j'aurais l'air déjà. J'ai C'est un peu chiffonné et tu t'es un peu vexé, tu vois. T'as fait ton rond. Ah oui, du riz dans les ramen. Non j'ai pas fait les deux <rire> j'ai ah, que... enfin, pas fait les deux parce que non c'est pas vraiment des ramen ouais mais euh, j'ai retrouvé un élément clé de ma cuisine que je t'avais jamais fait goûter j'ai pas pris qu'à fumer ah, oui oh, mais tu vois ça m'a pris 5 minutes à faire ouais ça se voit C'est Mouille sautait avec les lentilles et le tofu j'ai trouvé ça très bon Très très bon, euh, sans plus. En fait, il y a deux écoles. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire plus de traits techniques, et plus dans la symbolique. Euh, alors, parce que donc, comme je ai dit, il y a la petite histoire, la petite privé joke qu'il vous a racontée. Euh, C'était bon, Tout simplement. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de nouilles. Vous savez avec les lentilles, il faut savoir qu'en mangeant des lentilles, c'est pas cher à Carrefour, et c'est un peu notre euh, notre trait d'union euh, gustatif avec vous de manger des lentilles. Vos trois sons prefs là du moment. Caméléon de Lord Esperanza. Giorgio. Euh, euh, avec euh, Yoa, mais je ouais. sais plus comment elle s'appelle. Diamant. Le Diamant V2. Mm. Ouais. Donc, toi, c'est Toxique, Brisha Picker <rire> euh, Lily Rose, Brisha Picker Une lettre de un amour, Brisha Picker Angels. C'est une question. T'as répondu à ton ancienne crush. Ouais, <rire> j'ai entendu. Mmh je suis crevé les yeux. Je ne répondre. Maintenant je passe à l'animation. Euh, l'animation en vrai grave cool, grave drôle. Euh, J'étais hyper content de savoir qu'un de mes meilleurs potes était investi et impliqué dans cette euh, animation. C'est vrai que ça fait longtemps que je pas fait un jeu comme ça, euh, parce que ça fait longtemps que je pas fait des soirées. On a pris une grande décision. Est-ce qu'on allait finir le date demain Parce que là, on est hyper fatigué. Ouais. Ok, on est le lendemain matin, donc je vais m'attaquer au dessert. Alors du coup ça donne ça, regardez. Ma crème au chocolat avec la crème épaisse, le lait du chocolat, tout simple. Du coup, j'ai pensé à euh, bah, juste, comme j'ai dit, badigeonner la pomme avec le caramel, la mettre un peu au frigo histoire que ça durcisse. Est-ce que ce sera cassant ou pas Ce sera la surprise. Le plus important, c'est que ce soit juste reconnaissable, mais qu'il y ait aussi ce côté un peu rare, un peu fait maison, un peu brouillon, parce que <rire> petite complication. Regardez ce que ça donne. En gros, oh, J'ai un caramel qui est pas dégueu, mais quand je mets ça sur la pomme... <rire> ah T'es mal à la pomme d'amour, t'es mal à la pomme d'amour, j'ai chié sur la gueule de l'amour là, c'est pas possible. Hein. Ok les gars, on se retrouve après une bonne nuit de sommeil et puis c'est hyper malin comme des rats puisqu'on étend le date sur plusieurs jours donc on a l'impression qu'il dure encore plus longtemps et il est encore plus rentabilisé. Euh, ranges, j'ai faim. J'ai trop peur. Et depuis tout à l'heure, il se marre tout seul dans la cuisine, ça me fait peur. T'es où, où, où Croque. C'est bon pas c'est j'ai bon. <rire> dessus On en vient au dessert Le dessert je pense que c'est assez clair pour dire que c'était totalement raté Je suis extrêmement déçue de Ranges, la Ranges nous a foutu quoi Un peu plus compliqué par contre pour le dessert Je suis très déçu de moi parce que pour la pomme d'amour il suffisait juste je pense de chercher une recette Et de la suivre tout simplement tout Ce que j'ai pas fait, je suis vraiment fier de, de nous je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais un peu mon youtubeur entre guillemets et, et en plus je suis content de fait avec Pauline. C'est un petit souvenir incroyable à ajouter dans la longue liste de souvenirs incroyables que j'ai passé avec Donc euh, je la remercie pour ça et je vous remercie aussi, vous aussi, parce que c'est grâce à cette communauté, à cette chaîne YouTube qu'elle se, qu se lance dans autant de projets et ça fait plaisir de l'avoir euh, bah, investi et, et autant impliquée. Et je pense que ça s'est ressenti dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Moi, j'ai kiffé. Et voilà, bisous.